Moi, c'est moi. Ouais, bah, merci Jean-Luc pour cette intervention euh, qui nous a vraiment euh, boosté. Euh, des, des choses en fait qu'on le sait, euh, mais, euh, mais le fait de le reprendre et de, de réinsister sur certaines choses, votre parcours forcément est une source d'inspiration euh, et nous montre euh, qu'il faut juste aller puiser au fond de nous pour, pour trouver les ressources nécessaires, les utiliser intelligemment et, et tout simplement se faire confiance. oser tout simplement, je pense que c'est moi que je vais retenir et ce que je suis en train de faire c'est déjà une partie de oser. Donc oui. euh, bah merci à vous en tout cas pour cette belle interview.